C'est gentil de venir me voir. C'est gentil de venir me voir. C'est hein? qui? qui le patron Hein C'est qui C'est qui le patron qu Hein C'est qui Qu'est-ce qu'on peut bien faire tous les deux Eh you, you. you. you. you. you. you. you. you. Oh non, toi oh non Encore toi Oh non Encore toi Je kiffe ma life Je kiffe ma life Je préfère te le dire tout de suite. Ici, tu perds ton temps. Je préfère te le dire tout de suite. Ici, tu perds ton temps. Je te conseille de liker ma vidéo.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 Qu'est-ce qu'on peut bien faire tous les deux Oh C'est gentil de venir me voir C'est gentil de venir me voir. C'est qui le patron Hein C'est qui C'est qui le patron Hein C'est qui